Bonjour à tous, faites les partages aussi s'il vous plaît, ça serait sympa les amis. On se retrouve, attendez, je fais les partages de mon côté, j'arrive. les amis, on va travailler avec la date aujourd'hui les gars je me rappelle de ça avec la date, là. on est le 25-02 enfin, on va travailler avec la date, avec les anciennes arrivées parce que j'ai vu que ça marchait aussi l'ancienne euh, arrivée de la course qui vient de se passer avant 3 As 2 6 4 on va travailler aussi avec l'heure de départ de la course et aussi avec euh, la cote du, du favori et puis il euh, faut égaler 3 x 13 plusieurs calculs à faire, on doit retrouver ça. On doit retrouver trois fois le nombre de partants, on doit retrouver la cote du favori. Bonjour à tous, on doit retrouver euh, la date avec la date, on va travailler avec la date et on va travailler aussi avec euh, l'heure. Et on va regarder bien sûr qui est ce qui est monté dessus, tout ça, hein, c'est normal. Ça bug, non Là, on a R2C4. On va regarder la discipline. Est-ce que c'est tout ça la distance R2C4 inférieux euh, Prix du handicap Philly euh, R2C4, aujourd'hui le 2502. Il faut égaler 2, 5. Il faut égaler aussi la. Non. La course qui vient de se faire. On a le code du favori, là on a le 7. Aussi le 7 à 33, là, 3,3. Si, si on a le 7 pour égaler 2 et 5, si on a le 7. La course d'avant, on a, on a quoi la course d'avant On a 3, 2, 6. Pour égaler le 2, pour égaler le 5, avec 3 2 6, on a 7 en favori. De, de, de, de, de si, euh, euh, 7, 7 moins 2, 7 moins 2 égale, euh, égale 5, égale 2, donc on a 25, la date, 2,5. Après, il faut égaler l'heure de départ aussi, 13h05. Si on a le 7 et, 7 et le 2, cette fois 2, 14 moins l'as, ou 7, 2, 5. Alors le 5 est un peu riche. Euh, pourquoi le 5 viendrait là C'est quoi C'est des 6 ans 7, 5 ans, 6 ans Pourquoi pas Je ne sais pas. Après j'aime bien trouver aussi.. Il euh, y a 13 partants. Il hein, ne faut pas oublier 13 partants. 7 x 2, 14, euh, 4 et 1, 5. Euh, C'est 7, 2 As, 7, 2, As. Après avec 7 As il vient souvent 4, 7, 2 As, 4. Avec cette 2 As 4, on aurait l'arrivée d'avant, là. On a 2 As de la, la course d'avant. Le 4... Le euh, Après 13h, le départ est à 13h02. 13h05. 13h02, 13h05. 13h05, le départ. Le 13 est non partant. Si on a l'As, on peut, on peut prendre 12 As 12 As 2. 12 As2, 7, 12 As2, 7, 12 As-2, 7, 4, 12 As-2, 7, 6. On peut prendre As-2, 6, 6 de la la d'avant. d'avant hein. As-2, 6, 4, hein, pourquoi pas. Ben, C'est le 12 qui m'intéresse. J'aime bien en hiver mettre un petit peu vers la fin, mais... 3 As-2, 6, 4 de la course d'avant, pourquoi pas. Il y avait 9 partants à Chantilly, mais mais sympa. Ils sont sympas à mettre. On va regarder qui qui respectable. Midjoun, Blue... euh, après c'est 13h25 le départ. Hein. Non, 13h05 le départ. Donc on va prendre l'AS3, qui fait faire 13h. On va prendre as 3 on va prendre 7, on prend le favori. As3, 7. As3, 2, As3, 7. As3, 2, As3, 7. 7. La course d'avant, hein. d'avant, on a As3, 2, 6, 4. Hein. C'est pareil, on va prendre As3, 2, 7, As3, 2, As3, 2, 6, As3, 2, 7. squishy deux prépondérantes l'image c'est le 9 qui m'emmerde entre le as3276 as3279 c'est quoi là d'ailleurs avec as32712 joué numéro 7 c'est 327 là 327 j'aime bien après il faut qu'on égale lors de départ, 13h05, donc on a As-3, As-32, 13h05, As-32, on a quoi, R2-C4, 7 As-32, 7 As-32, 7 as 2. 2 en 2 sur 4, couplé placé, c'est ma première les gars, on va, on va être tranquille, mon coup un petit peu rassurant pour ceux qui aiment bien couer euh, parier sur les cours rassurants. Et sachez que Respectable Miss, qui est souvent très joué, c'est normal parce qu'elle répond souvent présente, était associée à Gregschein lors de ses sorties précédentes. La plus récente étant une septième place. C'est de 5 ans 6 ans C'est 5 ans Ça place. Le, ma, ma, ma note intéressante, c'est le 7 et le 2. 7 et 2 et l'As. 7, 2, As. Les, les anciennes places du favori, on a 7, 7, 2, As, 4. Pourquoi pas tenter ça aussi, 7, 2, As, 4 Ah, mais ça ne poste pas aussi, ça poste, là hein 7, 2, As, 4, sinon 7 2 3 7 2 4 7 2 7 2 6 7 2 Le euh... 7 peut être gagnant. Les gagnants ils viennent aujourd'hui là. Il y a deux As qui simple placé qui sont assez confortables je pense. Deux As en simple placé. Euh, les favoris R3 C3 le favori il a gagné. Les favoris sont confortables ou pas aujourd'hui On va regarder ça. Pourquoi il n'est pas marqué sur mon commentaire, là, le truc là Il est marqué sur mon stream, mais pas là. Pourquoi il n'est pas marqué là Ah si, voilà. 7-10 Nordine. Alors... Euh... R3-C2, le favori quatrième. R3-C3, le favori est premier. On regarde un petit peu les favoris ici. Ils sont aujourd'hui. Deuxième R3-C1, favori. R2, en R2, comment ça s'est passé Airfare farewell, Le favori, deuxième. R2-C3, R2-C2. Le favori deuxième, R2C1, les favoris sont là aujourd'hui, un hein. premier, deuxième, R2C1 favori premier, bah, c'est pas mal hein. les favoris aujourd'hui là. On va peut-être compter dessus, hein. on va regarder qui c'est tout ça, mais on va compter dessus. Hein. On, a, on dirait qu'on a genre un petit peu des suites, un petit peu on dirait. Il y a des suites aujourd'hui, je ne sais pas. On a 5-6-7 devant là, à faire ouais, R2-C4, 5-6-7 devant. avec euh, 5, Silver, qui a donc pris maintenant l'avantage, même si le fait les points. Il s'agit, semble-t-il, de lutte des que le numéro 2, qui va entrer en tête fait, dans la dernière ligne droite. Euh, voilà qui est fait encore 500 mètres à parcourir avec euh, le numéro 2, Chili Jam, qui a pris... Avantage, on essaye de lui répondre côté corde avec notamment le numéro 7 Wings of Fire, et puis on termine bien également à l'extérieur avec le numéro 8 Glitter XR, les concurrentes qui sont maintenant dans les 200 derniers mètres, avec le numéro 7 Wings of Fire qui a fait l'avantage d'attaquer sèchement par les 8 Glitter XR, on est maintenant dans les 150 derniers mètres, Glitter XR qui a l'avantage, on termine comme une balle notamment avec le numéro 7, il s'agit, euh, c'est plutôt le 6 qui va l'emporter, la deuxième place conservée par la 4, rich Willow, et c'est là ce, as pour la de ce rendez-vous je pense on attendez. voit rien là et à chaque fois les courses à faire oui, on voit rien du tout je rien là c'est une bonne note il est troisième mais le reste ça vient pas soul 2 c'était confortable avec la soul 2 mais c'est tout à 7 à euh, 729 2 9 à 7 2 6 à 7 2 4 bon c'est la première les gars du calme on va se mettre dans, dans le tempo Le favori, il l'a pas fait, tu vois. Fairway, c'est chiant parce qu'encore, il pleut pas, là. Mais quand il pleut, on voit rien du tout. On voit même pas les chevaux. Ils nous mettent ce qu'ils veulent. Hein. Alors, à chaque fois, la première, tu vas pas la faire, la première, parce que ça va te décourager. Il fallait juste que je mette un placé ou deux, là, sous le deux, c'est tout. Dommage. Bon, j'ai pas choisi la bonne formule, j'ai pas, pas bien joué, là. Allez, on va R3-C4, à 9 partant, R3-C4. En plus, j'ai mal au ventre, là, je sais pas ce que j'ai bouffé. R3-C4 à faire, faire chantilly, pardon, R3-C4. Bon, on est vendredi, hein, le Quintet c'est ce soir. C'est vrai, et moi je préfère Ariel parce que Ariel lui a deux courses dans les jambes. En plus, il toujours une troisième place mais il faisait les meilleurs 600 mètres de la course. Donc c'était vraiment bien en retrait. Et avec, voilà. Je vais partager sur Messenger aussi. Attends. J'ai a déjà bien fait sur ce parcours, on est en montée de l'avant. Comment va-t-il être monté Il était un peu sur la ces derniers temps. J'ai essayé de l'écarter, pour jouer assez Je vais partager sur Messenger, je ne sais pas si ça va vous plaire, les gars, mais. Après, c'est chacun sa façon de faire. Winterf, on a eu un dialogue entre nous deux, Winterf, mais. Ben J'accepte le fait d'aller euh, en, en écurie, en hippodrome, pour aller voir euh, auprès des, des entraîneurs comment sont leurs chevaux. OK. Je veux bien, mais... La vie est tellement euh, bizarre, tu sais, que... Moi, j'irai à l'hippodrome. Moi, les gars, euh, ils verraient ma dégaine. Euh, ils ne me, me porteraient pas de respect, quoi. Je serais, quitte à me mentir en pleine face. À rien du tout. Hein. Toi, si tu veux bien... Euh, être présentable et puis aller demander euh, aux hippodromes devant l'hippodrome, Winter, tu fais ce que tu veux, mais moi, euh, moi on me crache dessus, moi. Moi, vu la réputation que j'ai, il euh, n'y a personne qui, qui me respecte. Hein. C'est tout. Hein. C'est comme ça, puis je l'accepte, hein, c'est comme ça. Hein. Si tu veux aller en hippodrome, demander pour les, les chevaux, euh, les entraîneurs, ils veulent bien te répondre. Ah, Vas-y. Hein. Moi, j'ai ma façon, toi, t'as ta façon. Fais, fais comme tu veux. Hein. Moi, je vais pas que je, je suis pas peu... Tu n'es pas critiquable, mais critique pas ma façon de faire non plus. C'est Chacun sa merde, mon pote. Chacun sa merde. Allez, bref... R3-C4, on, on est à Chantilly, r 3 Ah bah non, il y a le quintet, à 13h50 il y a un quintet, bah, le vendredi là. On est parti sur les horaires d'été ou quoi là, le vendredi euh... Non, on est quoi, on est vendredi aujourd'hui Le quintet à, à 13h50, c'est quoi ce truc là Ah ouais Bon bref, on est le 25.02 à Chantilly, 9 partants, 1300 mètres. Merci Nordine merci. Il bah, faut profiter de quelques opportunités qu'offre la vie. Hein. La vie est belle, donc euh, quelque part, il y a, y a des belles choses à vivre aussi. Il n'y a pas que de la, de la misère. C'est ça, il faut l'accepter aussi. Donc euh, ça sert à rien de se, se détruire. Il ah, y a neuf partants, là. Ah, J'ai mes paroles qui résonnent dans ma tête, ça me perturbe. Bon, bref... Attends, qu'est-ce que je fais, là Qu'est-ce qu'il y avait euh, J'avais dit de reprendre bêtement la course d'avant, là. 3, 2, 6, 4, maintenant. Il y a As-4, OK, mais... Il y a 8, 7, hein. alors faut, euh, faut faire 7, 8, As-4, 9. Il faut faire 7, 8, As-4, 9. Il faut faire... 13h27. Il faut faire euh, le 25.02. Il faut faire 1,9. Et il faut faire euh, 3 fois 1,9 par temps. C'est quoi qui court là C'est des, des vieux chevaux aujourd'hui, c'est quoi C'est des 8-7 ans, 4 ans 5 ans pour lui, la distance on à Kindrun de Spirit, le 6 à Soumillon. Les spirites, hein, c'est une lignée de cheval, hein, les spirites. Hein. Normalement, il ne devrait pas être mal avec Soumillon dessus. C'est un vieux cheval. Si on met 6, on a de 6 de la course d'avant ou pas euh, Bref, 13h27, il faut faire. 6 divisé par 2, ça fait 3. On a 2, on a 3. On a le 6. 3 et 2, 3, 2, 6. 3, 2, 6. Ah, c'est du plat. Hein. C'est 1300 mètres, c'est des vieux choix, ok. 9, 4 à 8, 7 à faire d'avant. R3, C4, il y a des belles cotes là, est-ce qu'il faut juste se fier aux petites cotes parce que les autres sont trop hautes ou j'en sais rien, est-ce que c'est 6-9-as-2 qui vont rentrer parce que les, les cotes sont 6-9-as-5, 6-9-as-2, 6-as-5-2, c'est quoi cette formule là Il faut faire 4 as, 5-1, cinq, cinq ça fait 5-1, on a 4, on a l'as, 5-1. 6 et 5, on nous a. 6.5 égale 1 et 1, 2. Euh, putain, je vais pas y arriver. 6 5 à 9 6 5 2 6 5 à 9 euh. Bon, bref, comment je vais faire euh, R3-C4... C'est des vieux chevaux, c'est ça qui est chiant, c'est des vieux chevaux 9 et 1, 10. Euh, 9 et 1, 10. Euh, 9 moins 1, 8. On aurait le 8. Alors 9 as. 9 as, on aurait le 8 de la course d'avant. 9 as. R3, C4. C'est du plat. Hein, ça va être rapide aussi. C'est du plat. Ou sinon, comment on fait le 9 6 et 3, 9. 5 et 4, 9. Queen beauté. Euh, c'est tellement rapide. Et c'est des vieux chevaux. Il faut s'attendre à tout. Là. Ça va être chiant. Euh, Spark, Sparkia le, le 9, Capitana Rebe le 8, Snusiusiu le 7, Kindred Spirit le 6, Al-Ula le 5, Queen body le 4, Black euh, Isla Boy le 3, Urial le 2, Favarix, Favaritz, Las, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? 9 x 2, 18, 8 et 1, 9, on aurait, on aurait le 9, on aurait 18. 9, 2 alors. 9, 2, 9, 2, on aurait le 7, d'accord avant, 9, 2. 9 x 2, 18, 8 et 1, 9. On a le 9, on a le 7. 6 et 2, 8, 9, 2, 6. On a 6 et 2, 8. On a l'as aussi euh, 9.6 égale 3. 3 moins 2. Ben c'est pas mal. 9, 2, 6. Si on prend 9, 2, 6, on peut prendre une, une belle note comme le 4 ou euh, genre euh, 9, 2, 6. Euh... Après il faut égaler 4 avec 9, 2, 6. Si c'est 2, 8. Euh, 8 et 9, 17, c'était 1 et 8. 9, 2, 6, ça. 9, 2, 6, 5, hein. 9, 2, 6 euh, 9, 2, 6, 5, 9, 2, 6, ça. 9-2-6-3. 9-2-6-3, c'est possible. Hein, c'est une courte distance. Hein. Black euh, Isolboy, euh, le 3. Ce serait marrant le 3, 9-2-6-3. Regardez l'allure qu'il a. 9-2-6-as, 9-2-6-3. Le 3, il a l'air bien. Ça a 8 ans, mais... Il court avec le 7. 9-2-6-3, 9-2-6-7. Le 2, c'est un cheval gris. Hein. Il va être là. C'est ma, ma simple placée, ça. 6-2, 9-2 en simple placé. Couplé placé. 9-2-6-2, il est en forme, il est bien placé au poids euh, l'As, ah. oh, 9 2 6, 6 hein. il n'y aura pas de surprise, hein. 9 2 6, 6 hein. je vais regarder l'As quand même, je vais regarder l'allure qu'il a, le 9 c'est pareil, c'est un cheval gris, j'ai envie de regarder l'As, ils ne vont... vont pas nous montrer l'As, hein. après il faut égaler aussi 13h27 lors de départ, euh, 9.6 égale 3, on a le 3, on a l'as. Ouais, c'est 9, 2, 6, en trio, peut-être. Il n'y a pas trop de surprises. Hein. Trio, peut-être super 4, 9, 2, 6, as. Rachid, aide-moi pour le calcul, Rachid. Le quintet. Bah, je verrai tout à l'heure, Rachid. Ah, bah, le quintet, il arrive. Ce n'est pas tout à l'heure, c'est après, là. Il arrive le quintet, là. Je croyais qu'il était ce soir, mais il arrive. Il est à 13h50, là. On est à Vincennes, hein, toujours, on regardera euh, tout, seul. tout à l'heure, on prendra l'ardoise pour faire nos calculs. Non, je ne joue pas moi, Rachid. Je partage. Je joue pas. Je n'ai pas les moyens de jouer. J'ai pas les moyens de faire un ticket. Je préfère manger un petit peu quand même pour le mois. Je n'ai pas les moyens de, de jouer. Après, c'est critiquable. Hein. Tu fais dépenser des, des sous à des gens et... Euh, bah, tu pas sûr qu'ils qu vont les reprendre, donc euh, c'est un peu chiant, mais bah, justement, j'essaie de faire du mieux quand même. T'avais l'As, la course d'avant, l'As ou le 2 à mettre en simple placé, à, à faire You, là. Hier, on fait des bons, des bons, euh, hier, il y avait un trio, il y avait deux trois trios, hier, hein, dans, dans le live. Hein. À 169 euros, hein, moi, je joue pas, mais si vous jouez, bah, tant mieux pour vous. Hein. Tu vois, là, s'il était à 5,80€ là. Et j'ai précisé ça peut placer, j'ai pas mis gagnant. Hein. Avec la sous-le tout à l'heure. T'étais bénéfice, hein. Ça peut être critiquable de donner des pronostics et de ne pas jouer, mais. Euh... Fais le calcul de quoi Fais le calcul de quoi. Un chine... Ah oui, pour le quartier. Attends, je regarderai. Je vais effacer mon ardoise pour regarder. L'ardoise d'hier, ça. Et hier, on a eu quatre numéros quand même au quintet, dans le deuxième pronostic que je donnais. Quatre numéros. On n'avait pas le 6, le putain de merde. Mohamed, qu'est-ce que tu mets J'ai pas de traducteur, Mohamed, excuse-moi. J'ai mis que c'était possible de mettre dans toutes les langues, mais j'ai pas de traducteur, Mohamed, excuse-moi. Je comprends pas, là. J'ai mis le chat possible dans toutes les langues, mais je, je comprends pas, Mohamed, excuse-moi, mais... J'arrive pas à savoir ce que tu veux dire. C'est marrant comme écriture, hein. bon. On dirait que vous commencez par la fin à écrire, les français commencent euh, enfin par, euh, par, la, par la gauche, la gauche euh, commence euh, l'écriture pour les français Et vous je crois que c'est en bas à droite que vous commencez, c'est bizarre. le quintet d'hier on va faire l'heure de départ 13h50 on va prendre la date aussi là je rajoute la date dans mes calculs on est le 25 02 2022 voilà on va prendre le quintet d'hier on va prendre l'arrivée de Chantilly qui va courir là le quintet d'hier on a 12 8 7 6 13 Ah c'est parce que tu fais ton A6 mon ami, A6, gagnant placé. C'est parce que tu fais ton. Euh, tu, vas, tu vas au. Tu vas au PMU, Rachid, pour ça, tu veux le code J'aimerais ai, bien donner le code comme ça, tranquille, mais. Du quintet, mais. Euh, sinon, il y a combien de partants au Quintet aujourd'hui là 16 partant, 2850 mètres. à Vincennes, il faut toujours regarder 10, 11 12, 13. Hein, ça peut placer. On va regarder qui est-ce qui va venir. 13h50 heure de départ. Et 16 partant. On va regarder la cote du favori qu'on verra directement sur Equidia, là. La cote du favori. Parce que sur PMU, c'est une autre cote. Je préfère regarder sur Equidia. J'aime savoir faire les calculs sur n mois. Ben, bah, pour, pour, pour faire des calculs comme ça, ça m'a pris du temps. Hein. l'heure de départ, c'est 13h50, donc il faut que tu fasses 13, ou AS3, ou le 5. 13h50, l'AS3, 5, ou, ou 13 et 5 à 14h07, c'est pareil, il faut, faut égaler, euh, là c'est le 4, le, le 0 et le 7. Après, c'est pareil, il faut prendre la date du jour, 25.02, faut que tu égales le 2, le 5. Et 2 février, tu regardes vraiment si tu peux égaler le 2. Et puis ça te donne des chiffres, et puis tu vas regarder sur euh, ce que, qui est-ce qui est monté dessus, tout ça. Tu vas regarder si le cheval te parle, il faut déjà connaître aussi un minimum le... Les, les courses, hein, si les chevaux, si les chevaux ils sont bien équipés. Euh, montés avec Jean-Philippe Dubois ou avec Yann Galeau-Bourgeois ou à Brivard. Est-ce que ça vaut quelque chose des, des chevaux montés par ces gens-là Et voilà. Puis avec la distance à Vincennes de 1850 mètres, tu sais un petit peu ce qui tombe déjà à Vincennes. Il faut faire attention à 12-13. C'est bien de faire des calculs, mais il faut déjà connaître un petit peu les hippodromes et tout ça. Hein, comment ça se passe hein Ah là, il y a le 5, merde. Le 9 et 6, ok. L'as, troisième, non C'est le 5, le salopard qui nous baise. 9, 6, as, putain, couplet passé, couplet gagnant, 9, 6, as. Sympa, ça hein? C'était quoi que j'avais mis, moi c'était quoi le quatrième, le 2 ben, J'ai toujours un problème entre le 2 et le 5, salopard. Il a baissé drôlement le 5 là. Un 6, mon ami gagnant, c'est bien. Bon, Est-ce que je vais mettre un truc bien là Il y a des trucs, il y a des bonnes notes, mais... Ça vaut rien, mon, ma formule que je donne là-dessus en trio, ça ne vaut rien. Tout à l'heure, ça valait rien. Les simples placés que je donne, je ne les écris pas, mais ça vaut quelque chose. Les couplets. Allez, la cote de Vincennes à 4,5 du favori. On sait que les, il faut égaler 16 par temps. Il faut, il faut voir aussi les courses à Vincennes, les quintés. Tu vois, les quintés à Vincennes, c'est soit R1-C1, soit R1-C3, soit R1-C4, soit R1-C2. Tu vois, R1-C1 ça fait 11, R1-C4 ça fait 14. Et tu regardes ce qu'il y a une note à 14, euh, un rapport, euh, comment, euh, une cote à 14 ou 11 contre 1, R1-C1, ça fait 11. Regardez s'il y a une cote à 11 euros. Des fois ça aime bien se placer, ou alors le 11 carrément. Des fois ça aime bien se placer, ça, ça aime bien, ça, ça aime bien gra venir gratter l'arrivée ça. Les cotes à 11 euros le, ou même euh, en gagnant. À Vincennes, les, les gagnants, ils sont souvent euh, R1-C1 à 11 euros, R1-C4 à 14 euros, ou alors le 11 et le 14. À Vincennes, hein, Vincennes ça appartient à Vincennes, ça n'appartient pas aux autres euh, aux autres hippodromes. Euh, on a le 5, là, le 5 à 10 euros, il peut monter à 11 ou il peut gratter les 11. Il y a le 8 aussi, c'est pareil. À 13 euros, on va voir s'il va baisser. À 13 euros, les cotes à 13 euros... C'est des cotes qui... Le 13, ça porte chance, c'est pareil. Ça me vient porter chance, c'est le 13. Il y a quoi que vers 11 euros, là R1C1, 11 euros, il y a quoi Il y a le 15 aussi, sinon, à 10 euros, là. Mais je préfère regarder sur Equidia. On va regarder. Equidia, c'est juste derrière, là, je vais regarder. Euh, il y a une cote à 11 euros, pratiquement, avec le 5. Peut-être le 5, intéressant. Il faut égaler le la course d'avant aussi, là, 6-9-5-A-3, euh, 6-9-5-A-3, c'est la course d'avant aussi qu'il faut égaler, il faut égaler le quintet d'hier, 12-8-7-6-13, il faut égaler le... par des calculs, hein? addition euh, Addition de deux chiffres, hein. Chantilly, R3-C4, la, la course d'avant, là, Chantilly, R3-C4, 6-9-5-A-3, le quintet d'hier, 12, 8, 7, 6, 13, à 13h50, 16 partants, 4,5 contre 1. Puis déjà, déjà, tu t'écartes un peu de tout ça, tu t'écartes de tout ça, une fois que tu as tes chiffres, tu t'écartes un peu de tout ça, tu dis 13h50, qu'est-ce qui pourrait faire 13h50 On sait qu'on est au quintet, tout ça, salut Hassan, on sait qu'on est au quintet, on, on regarde toujours euh, le quintet euh, à Vincennes, 10, 11, 12, 13 sinon, on va regarder 10, 11, 12, 13, qui c'est cela on simple placé à Vincennes, 10, 11, 12, 13, ça vient tout le temps. Ou très, très souvent, très, très souvent. Il y a Emma, que, Emma de Brickville, euh, le 10, à Pistori le 11, une Love euh, le 12, et Ingala Devry euh, le 13. Ingala Devry, c'est quelque chose le 13. Hein. Avec le 13, euh, le 13. Avec le 13, il vient souvent là, c'est le 3, le 10, ou alors le. Salut, Timiza Comment ça va, Ré Impeccable. Attention aux gamelle, Vincennes, attention aux gamelle. On a 13h50 à égaler aussi. Avec le 13, 13h50, c'est pas mal. Une gala de vrille est sympa. C'est des 5 ans, par contre, il faut vraiment regarder si on lui fait confiance ou pas. Sinon, 14, 4-1, 3 14, 14, 3. 14, 3. Puis après, il faudrait égaler As derrière. Alors, il y a 9, 8 d'hier. Peut-être on a 8 d'hier encore à reprendre. Jean-Michel Bazir. Là, ça va être chiant parce qu'on ne sait pas si ça va gameler C'est des vieux chevaux. On ne sait pas qui est-ce qui va faire des fautes ni rien du tout. là. Alors, en hiver, on sait qu'on aime bien aussi reprendre vers la fin. là, Il y a 16 partants. 14, 15, 16. Il faut regarder. On a le 6 d'hier qui peut venir en 15 hein, aujourd'hui. Hein. 5 et 1, 6. Et Alexandre Barrier sur le 15. 15, 5. 15, 5. Euh, 15, 5, 10. 15, 5, 10. 13, 10. Euh, 13, 10, 3. Le 3, il est peut-être la note intéressante. Hein. Une Alila avec Philippe Loquin. Quand il y a des belles cotes devant, là, 1, 2, 3, 4, 5, c'est des belles cotes. Hein. Oh putain, vers la fin quand même. C'est intéressant de mettre euh, les choix juste vers la fin. Là. Je parlais du 15, du 13, du 5. On peut venir en 14. Oh, ça serait sympa de les mettre quand même. Et arrière-clion le, le 14. Qu'est-ce qu'on avait hier Après, on regarde... Euh, on regarde euh, il faut égaler 6, 9, 5, 1, 3. Dans le 3, on peut se le prendre en 3. La course d'avant, le 3, on peut se le prendre en 3. Comme le 12... Euh, le 3, on peut se prendre en 3, en 12, en 14. En 3, comment on se le fait 3 sinon 12, 14. On regarde pur, hein. on ne fait pas les calculs avec les mathématiques tout de suite, on fait les, les purs. 3 égale 12, 2 plus 1, égale 14, 4 moins 1. Ça va, impeccable, vrai. 3, 12, 14. 3 égale 12 14. Après de la course avant, on a 6 9 à 5 3 de la course avant qui vient de se courir là à Chantilly là. 6 9 à 5 pour un Comment on peut se retrouver là avec le 12 aussi oui, Il a 57 chez moi. Et à l'écran, il a 37 là. Là, sinon, on fait en 12. On le fait en quoi Bon bref. Et euh, on le fait en, en 12. L'AS, on le fait en 12. Le 5, on se le fait en 14 aussi. On se le fait en 16. Euh, le 9, on se le fait en. Ouais, ben, bah, 9, on se le fait en 18. Euh... 18, 18, ça fait quoi 18 Après, on sait que le favori, là, on a le 9, justement. Tu vois, c'est un autre calcul, ça. Le 9, le favori, là, la course du quintet. Donc il faudrait égaler 18. On a l'As de la course d'avant, on a 8 d'hier, le 12 d'hier qui peut égaler l'As. On a As-8 qui sont intéressants, on met le 9 alors. Après c'est de la charrette, c'est 4,5 de cote. Avec As-8 ça fait 7, 8 et 1, 9, 9 et 4 alors, 9, 9, 4, 5, 9, 4 ou 5. Le 4 ou 5, As-8, 9, 4 ou 5. As 8, 9, 4 ou 5, c'est une hein, petite cote ça. Ou sinon, on a As 12, on a le 12 d'hier, l'As on prend 12 d'hier, on prend 8, 12, 8. On a As 8, 9, 4 et 5, ou on a 12, 8. 12, 8, 5. 12, 8, 5, 14. 12, 8, 5, 14, 3. Hier, je voulais mon 8-3-5. On va peut-être l'avoir aujourd'hui, le 8-3-5. Hors -saison, hors saison, le 8. Comment je peux faire mes calculs, là On a la course devant, on a 6-9-5-3. On a 13h50 de départ. Si on prend le 3 avec le... C'est le 13 qui me pose problème, une gala de vrille. Le 13, c'est quelque chose quand même. Il y a 13-A3, As 3 9 13 As 3 on ne sait quoi. 13 As 3 9 Ou alors, c'est... Euh, 13 As 3 9 ou alors, c'est... Souvent, je me pose un problème avec ça. 13 As 19 13 as 10 9, 8. C'est sympa, 13 as 10 9, 8. J'ai eu un, un éclair J'ai eu un éclair, 13 as 10 9, 8. Vu la complexité que euh, je crois qu'il va falloir du 13 sur 13, du 10 et du 5. Pour, euh, pour simple placer, 13 10 ou 5 en simple placer. Après, on a une cote à 4,6. On a 16 partants. 13-3, ou 13-12, ou 13-3, ou 13-3. Une love, le 12, ou le 3 Le 3, le 12, ou l'As Si on a 3-12 As, 3-12 As, 3-12 As-9. On a 13 As-19, 13 12 as 3-12 As-9, 3-12 As-9, 3-12 As-9. Si on prend le 12... Alors, une neuve, le 12. Là, c'est quoi Hors-série. Euh, le 3, 12, As-9. l'as hors-série. Le 3, c'est une Lila. Euh, c'est des vieux chevaux. Hein. Et Das le 9. Le 9, il me pose problème, le favori. Là. On peut prendre de la course d'avant, 3 à 9. Hein. 3 9, 14. 3 9, 12, 14. 3 9, 12, c'est sympa, ça. 3, 3 9, 12, 14. On a 12 août 14. 12 août 14, on a 3 9. 3 9, 5, 12 août 14. Et là, on nous propose le 6. Avec le 15, alors. Attends, je regarde. C'est des belles cotes, hein? Entre 8-3-5 et 7-4, hein, en 2 sur 4. Hors série. Isana, Isas Margas, Harmonista, le, le 7. Alfranca Brivard, c'est des 5 ans. Ou alors on a hors saison, de Litton et, euh, à de Liton et Una Lila. Ou hors série. Isa de Margas et harmonista à 7 4 ou 8 3 5. On a une cote du favori à 4 euh, 4 6 1, 4 6 1. Ça, va cher, ça va être chance, ça va être Hier on avait 12 8 7 6 13. Le 13 d'hier on se le prend en 13 ou en As 3. On a encore l'arrivée là euh, qui vient de se faire. On a As 3 aussi. 13AS3-14 en 2 sur 4. 13AS3-14 en 2 sur 4. 13AS3-14 en 2 sur 4. 13AS3-5. 13AS3-5. C'est sympa ça, 13AS3-5. Le 9, il n'est pas l'air mal, hein, le 9. Hein. Il y a une grosse cote à 4,1, mais il est pas mal. Hein. À moins que ça va changer, là, il y a 6 minutes. Ça peut changer avec qui, le favori, là Le 14. Le 14 va venir favori à la dernière minute. Après, on est R1-C1. Je te parlais du 5 ou du 8 à démarrer. Hein. Si on part du 5 ou du 8, hein. 5 ou 8 gagnants. 9, 5 ou 8 gagnants. Si on part du 9, si on part du 9 pour faire nos calculs, 9, 5 ou 8. Si on part du 9, 5 ou 8, gagnons. Ou alors 9, 5 ou 9, 8. On avait 7 hier aussi. Hein. On avait 7 hier. On peut se le reprendre. Hein. 9, 5, as, 8, 7. Comment on va faire ça? Comment on va faire notre truc là? On a 7, 7 as. 7 as. Ou alors 7. Euh, 7 As ou alors 7 As 5, 7 As 5, 9 9 7 As 5. le 5, on peut se prendre 14. 9 7 As 5, 9 7 As 14. 9 7 As 5, 9 7 14. 9 7 As, 9 7 As... On va l'avoir, on va l'avoir. On a des belles cotes au fond, mais je ne suis pas vraiment emballé. Je, je, je, je, je préférais devant, mais je ne sais pas. C'est pas, pas par les calculs, je me retrouve devant, là. Je ne sais pas. 9, on a le 6 d'accord d'avant avec 7 as, on a le 9, on a 5, 9, 7, as, 5, 12, 9, 7, as, 5, 14, 9, as, 12, 14, 9, as, 12, 14, faut prendre les petites cotes, hein. 9, 9, 12, 14, 9, 12, 14, et on peut prendre l'as alors, 9, 12, 14, as, 9, 9, as, 12, 14, 9, 12, 14, 9, 12, 14 as, 9, 12, 14, as, 4, 9, 12, 14, As, euh, 13. Le 12 d'hier, le 13 d'hier, le 12, 13. Il faut qu'on égale 14, euh, 5. Là. 12, 13, 14, 9, 12, 13, 14. Ouais, C'est celui-là, 9, 12, 13, 14. 9, 12, 13, 14. Avec 12, 13, 14, il eh vient souvent euh, l'As, le 2, le 3 ou le 4. On va choisir... On va choisir 9, 12, 13, 14 As, 9, 12, 13, 14 2, 9, 12, 13, 14. 9, 12, 13, 14, c'est les plus petites cotes. Hein. 9, 12, 13, 14, 16. Ah ben là, je me retrouve vers la fin, tu vois. 9, 12, 13, 14. Il euh, y a 16 partants. Il hein. y a 16 partants, mon ami. Euh, 9, 12, 13, 14, 2. 9, 12, 13, 14, 2, c'est quoi ça? Happy Day, Danitsa. Alors le 11, en 13, le 2, on se fait en 13 ou en. On se fait en 11 ou en 2? 9, 12, 13, 14, 11. 9, 12, 13, 14, 16. 9, 12, 13, 14. As, 9, 12, 13, 14, 15. Il aura pas de surprise, 9, 12, 13, 14, 15. 9, 12, 13, 14, 15. Ostia, avec Barrier le 15. Il m'a marqué celui-là, que je vous, je vous en ai parlé tout à l'heure. 9, 12, 13, 14, 15. On va mettre ça comme hier, on va mettre des gros numéros comme hier. 9, 12, 13, 14, 15. On peut, je peux mettre un message Attends. On a, on a quoi là On a 2850 mètres quand même, hein. c'est une longue distance, hein. c'est ça qui est c'est des 5 ans, c'est des, des chevaux qui tiennent la route, mais j'aimerais bien mettre l'as le 3 ou le 4, mais... Alors on est R1C1, on va faire le 9, on va faire le 12 le 13, le 14, le 15 et on va mettre, euh, j'en ai 5 là, je vais en mettre 6, Le 12, 13, 14, 15 9, 12, 13, 14, 15, euh, 9, 12, 13, 14, 15 9, 12, 13, 14, 15 9 12 13 14 15 5 9 9 15 5 9 15 5 9 15 5 5 et 4, 9 et 5 14 4 et 1 5 5, 5 et 5 20 faudrait égaler euh, 9 15 5 13 9 15 5 13 9, 15, 5, 13. 9, 15, 5, 13. 9, 15, 5, 13. 9, 5, 15, 13. 9, 15, 5, 13. 9, 15, 5, 13. Et plus un, moins un quelque part. 9, 5, 15, 13. Après, avec les calculs d'hier, 9, 5, 13, 15. Et hier, 13. 3 moins 1, 2, 13. 9 et 5, 14, 5 et 1, 6. 4, 4 et 2, 6. 4 et 4, 8. Faudrait faire quoi 12 Faudrait faire le 12 ou 3 ou l'As Le 12 ou 3 ou l'As On met le 12. Ouais, j'ai ça, les gars. Putain, 9, 15, 5, 13, 12. 9, 15, 5, 13, 12. En 2 sur 4, 9, 15, 5, 13, 12. Je suis désolé, ça prend du temps. Il y a Hassan qui a 14, 16, 6, 10, 11, 3, 13. Abdul Asou 8. Timizard 9, 14, 10, derrière le 11. Et derrière, 16, 8, 7, 4, 13, 12, 15, 5. Couplé 9, 14, 16, 11. Abdul, pour aujourd'hui, tu es toujours dans tes calculs, mais tu ne nous donnes pas un pronostic, Abdul. Tu, tu es dans tes calculs, Donne-nous un pronom, -nous, Je vois pas comment tu fais. Vous fait une vidéo, Hadboul, je comprends pas ton truc là. Un 6 9, 14, 12, 5, 13, 8. 9, 15, 5, 13, 12. 9, 15, 5, 13, 1. 9, 5, 9, 15, 5, 13, 10. 9, 5, 15. On peut avoir 5, 10, 13 hein, tout à l'heure, hein, c'est mis sur sûres là. En simple placé 5 10 13 rajoute le 9 en 2 sur 4 5 10 13 9 en 2 sur 4 c'est tellement compliqué 9 15 5 13 14 9 15 5 13 3 9 15 5 13 3 il paraît fort le 3 là il a 64 chez moi là, sur l'écran là et là il est à 30 57 9-15-5-13-8. 9-15-5-13-8. T'as raison, Adoule, là sous le 8. 9, 15, 5, 13, 8. Ça doit être ça, hein. En trio, hein. Faut assurer en trio le, le gain. Faut assurer des okay. gains, les gars, quand on parie. Si t'as quoi faire de Paris, essaye en quartier ou en quartier 9, 15, 5, 13, 8. Et on va croiser les doigts, les gars. Je vous le mets, quoi. Je voulais reprendre le 12 d'hier, je vais reprendre le 8 d'hier. 9, 15, 5, 13, 8. 9, 7, 3, 13, 12, 15, Hassan. 9, 7, 3, 13, 12, 15. On va croiser les doigts, les gars. Je ne sais pas si vous entendez. Cette fois-ci sont parmi les lieux partis avec également Elo Mademoiselle. Il est également bien parti en troisième position. Alors qu'en on a marqué pour l'instant avec Anthony et Apistori. Là c'est le, le, le track, track pas possible. On est stressé avec la, là. Avec la, la qui également qui s'est bien rapprochée pour se positionner dans le groupe de tête. Elle d'Emma de Bricville. Emma de Brickville qui vient quand même. Quatrième et la favorite qui se rapproche à l'extérieur avec Dastotone qui a fait une petite. petite il y avait quand même une différence entre les, les petites cotes et les grosses. Mais je pense que là, il va falloir de la chance parce que vu le cd 5 ans, c'est Vincennes, c'est un peu compliqué. 9, 15, 5, 13, 10. C'est possible, celui-là, il arrive aussi au quintet. J'espère qu'on va déboucher le champagne, déjà. On a une longue distance, hein. Il y a 1500 mètres qui ont été faits, là La moitié du chemin qui a été fait, là. essaye de contre-attaquer avec qui s'annonce tout à l'extérieur Il Il reste 1000 mètres, les gars. Ah, il y a eu un faux départ, Karim. Vous entendez là Je suis, je suis stressé, mes amis, je suis stressé, là. C'était 6, mon, mon bâtard. Bah, je l'avais au creux de la tête. À chaque fois que j'ai un choix au le creux de la tête, il vient me perturber, ce coup-là. Attends, on va pas vendre de la pote d'ours. Aida Soton qui est en tête hors saison, qui progresse à l'extérieur. Hinter Avry qui semble battu pour les coups de première place. Hello mademoiselle qui va tenter d'aller chercher une belle place au style qui s'est dégagé alors qu'on finit fort à l'extérieur avec un historique le numéro 11. mais Aida Soton a fait la différence maintenant. Aida Soton qui compte plusieurs longueurs d'avance maintenant qui ne sera pas rejoint. Deuxième place préservée par le 6 Hello Mademoiselle Salopard Salopard. Ouais, on était favorables au 9. Hein. On était pratiquement tous favorables au 9. Hassan, hein. tu l'as pas mis, Hassan Raël, tu le mets en avant. Simo, tu le mets en avant. Il y a beaucoup qui le mettent en avant, le 9. Hein. 11, 12, 8. Ouais, de merde, de merde. Ouais, C'était quoi mon truc avant, là Putain de merde, fais chier. Je te dis, était compliqué celui-là. Il rapporte sa mère. Hein. On reprenait le 12-8 d'hier. J'étais parti dans des calculs à reprendre le 15-13. Il vient trop loin là. Le 15-13 sont trop loin. Sixième, septième. Putain de merde. 9 12 8 euh, le maximum que j'avais 9 12 8 vient, Tu fais chier ce 6 Le numéro 12 heure, vous l'avez vu avec la à la, la, la il à la bagarre en début de contre, en à la finir. Mais comment ça se fait ça Il décroche 200 mètres avant la fin, c'est quoi c'est une entente entre des jockeys, c'est quoi 9 euh, 10, 11, 12, 13 a toujours à mettre à Vincennes et, putain j'ai pas pris les bons j'étais plutôt dans mes calculs que de, de retrouver quelque chose putain oh, c'est provisoire on attend c'est provisoire 9, 15, 5, 13, 12, ben... Bah, putain Il n'y a même pas de 5, 10 ou 13 Putain hein, Laisse tomber Fais chier Ça fait chier, les gars, ça fait chier. Et Abdul, tu fais tes chiffres comme ça pour le, pour, par rapport à la date C'est par rapport à la date Hier, tu avais déjà 14, 23 ou 32 ou 41 à faire, non Tu avais 23 déjà hier à faire. Je sais pas si tu te fies par rapport à la date ou tu te fies par rapport à quoi pour trouver tes, tes chiffres comme ça là 11. Bon les quintés euh, à Vincennes c'est toujours un peu chiant quoi. Je voulais rester devant euh... C'était quoi mon truc devant là J'étais parti devant avec l'A sous 3 ou avec le 12 et j'avais des calculs avec le 12. J'avais des calculs avec le 12, j'avais des calculs 13 As, 13 As avec le 12, j'ai pas trop de calculs avec le 11. 9, 6, 11, 12, 8, l'arrivée du quintet, 9, 6, 11, 12, 8. J'avais des calculs avec le, le 15, quelque part, non C'est venu après ça Avec le 15, le 15, il pouvait venir en 6 aussi. C'est celui-là que j'aurais dû, celui dû remarquer. C'est celui-là que j'aurais dû remarquer. 9 et 6, 15, 5 et 1, 6. L'arrivée d'hier, 12, 8, 7, 6, 13. On reprenait 6, 8 d'hier. On avait le 9, qui, la course qui venait de se courir. 9, 6, 8. Déjà, on avait 9, 6, 8. On avait le 12, 9, 6, 8, 12. Après, tu faisais 9, 6, 8, 12. Tu avais le 9, le 6. Euh il faut égaler le 8, le 12, ouais. fait chier, ça fait chier, entre le, la course qui vient de se courir et la, du 4 d'hier, ça fait chier, on n'avait pas le 11 encore, et c'est calculé bêtement celui-là, hein. c'était pas trop compliqué comme calcul, hein. c'était, euh, on voyait déjà, il euh, n'y avait rien de caché quoi, on va aller à Chantilly, on va à Chantilly, on va essayer de se rattraper à Chantilly. Les quintés à Vincennes, c'est pas jouable, c'est chiant. Et pourquoi ça se, ça, se, ça faisait... J'ai été surpris à 13h50, le quintet, là, est... on est en heure d'été, là Pour les, les courses de quintet, on, a, on est en heure d'été, là C'est ça problème Le vendredi euh, l'été le quinté il se passe à le vendredi l'été se passe à 13h50 et l'hiver il se passe à 20h pourquoi l'a pourquoi on l'a ici à 13h50 là ça a commencé aujourd'hui l'heure d'été là on a 9 6 9 6 11 9 6 11 12 8 là, du quinté à faire 9 6 11, 12 8 on a la course, ça se passe à 14h07, là, Chantilly, 14h07. On peut jamais se rattraper. Hein. Quand on perd l'argent, tu n'as plus rien derrière pour jouer. Il y a 17 partants. Il faut prendre le favori à 3,8. Et on va prendre le 22, le 22 février 2022. Non, on est le pas le 22, on est le 25. 9, 6, 11, 12, 8, 25, 0, 2, 2022, 9, 6, 11, 12, 8, arrivé du quintet, euh, 9 et 6 fait 3, 11, ça fait 1 1, 2, on a 2 et 1, 3, on a 3, 2, là, 3, 2, 3 et 2, 5, on a 2, on a 2, on a 2, on a 2, on a 2, on a 8, là, 8, euh, 12 moins 8, ça fait 4, ça fait quoi ça 2022 C'est 12 et 8, 20. Et euh, 12, 12 et 2 et 1, 3. 6 fois 3, 18. 11 moins 8, ça fait 3. 12 et 3, 15. 5 et 1, 6. Voilà, ça va être, ça va être marrant. J'essaye de faire des nouveaux trucs, là, mais ça, on verra. On voilà verra ce que ça donne. Je l'avais plus simplement il y a quelques années, mais. J'ai déménagé, je me suis perdu dans mes calculs. Ça m'a déstabilisé euh, mes chakras, quoi. À 14h07, alors. on a la cote du 3,7. Si je regarde, il si faudrait, faudrait faire ton prono sans regarder les cotes, te perturber par les cotes, tu vois. Tu prends la cote là, du favori 3,6, c'est tout. Tu essaies de faire des calculs. Et puis après, tu vas jeter un œil sur euh, la course, voir si c'est crédible. 17 par temps. 17 par Qu'est-ce qui te donne 17 par temps, les gars Qu'est-ce qui vous donne 17 par temps À 3,6, la cote du plus faible, 3,5. 5,3, c'est égal 2. Euh, 2 x 9, 18. On a le 2, on a le 9. Moins l'As. De 9, As. Là, c'est pareil, on peut se prendre en 12. Le 2, on peut se prendre en 13. Là, c'est quoi comme type de course C'est du plat le 13, on peut se le reprendre en 4 aussi. 4, 12. 4, 12, 13, As, 4, 9, 2. Après, on va regarder qui c'est, cela Il y a le 11 aussi. Là. Le 12, il n'est pas là. Là, on va regarder qui c'est. Il y a 17 partants. Chantilly. Après, il faut égaler aussi 9, 6, 11, 12, 8 de la course d'avant. On a le 11, le favori. Il a l'air pas mal. Hein. On a le 11, le favori de la course d'avant. Il faut égaler les numéros de la course d'avant. On a déjà des chiffres. Là. 11, 1 et 1, 2. 2 x 3, 6. Alors que le 3, on se le fait en... Le 3, on se le fait en 4 moins 1. On se fait quoi Le 3, on se fait comment Le 6. Le 6 et le 9, on sait qu'ils arrivent souvent quand même quelque part, partout. Là, vu les cotes aussi... Faut égaler avec le 11 donc on mettrait le 5 alors il faut égaler la date 25 02 on a le 11 1 et 1 2 on va mettre le 5 11 5 on va faire 0 2 comment on fait 0 2 on fait le 11 1 et 1 2 donc on a le 2 et le 5 on a le 2 et le 5 2 fois 5 10 il faudrait prendre le 10 ou 22 comment on fait 10 et 22 on fait le 13 aussi 3 et 1 2 3 moins 1 2 13, 13 et 8, ça fait 21. La course d'avant, on avait quoi On avait le 8. 3 moins 1, 2. 8 moins 2. On a le 2. Ou le 13. 11, 2, 5, 13. 11, 2, 5, 13. 11, 2, 5, 13, 6. 11, 2, 5, 13, 8. On a le 11-8 à prendre, ou le 11, 6 à prendre de la cause avant à Vincennes. 11-8 ou 11-6, ici. On est à 3,1. 3,1, il faut compter 3,1 à la cote. 5-2 égale 3, donc on a 5-2. On a 11-5-2 là, 11-5-2. 11-5-2, c'est pas mal en 2 sur 4, 11-5-2. Après, il faut mettre l'autre petite cote, le 13. En 5, 2, 3, en 5, 2, 13. En 5, 2, 6. C'est pas mal, ça. Pour celui-là, la là, chantilly. Je vais mettre ton 5, 2, 6. J'aime bien mettre le 6 ou le 9 dans mes points R3, C5. 11, 5, 2. Après, il faut égaler 17 par temps. 11 et 6, 17. 5 et 2, 7. 6 et 7, 13. Non, 5 moins 2, 3. 3 fois 6, 18. Ouais. 8 et 1, 9. 9 fois 2, 18. Ouais, c'est pas mal. 11, 5, 2, 6. En 2 sur 4. Là, tu vois, c'est sans, euh, sans regarder vraiment euh, euh, ce que c'est comme cheval, il n'y a rien du tout. Là. Des fois, il ne faut pas non plus se tendre d'esprit. On va mettre prono pour, pour demain, s'il te plaît. Ah, je verrai demain, Mohamed, parce que là, je fais les calculs, tu vois, c'est déjà compliqué. 11-9, qui est Ré, ré 11-9, couplé là. Tu donnes couplé au quintet bah, Bravo. Bravo. Karim, 9-6, 11-12, 8. Ouais, c'était l'arrivée du, du quintet. Là, ouais. on a 11-6 ou 11-8 à prendre, là. 11-6 ou 11-8. De la course d'avant, on a 11-6 ou 11-8 à prendre. On va mettre du 5 sur 5. 11-6... 11-6, 11-6-13, 11-8-13, 11-8-13-5, 11-6-13-5. 6 Le 11 est pas mal, c'est rassurant, le 11. Après, entre 6-5-8, 6 6-5-8-13, attention, on ne sait pas. On va regarder, R3-C5, il peut tomber le 5, hein. Ou le 3, le 5 ou le 3, même enfin, pratiquement aussi le 3, le 5 ou 3, 8, 3, 5 en 2 sur 4. Là, c'est sans trop regarder te mettre à la rate le courbouillon avec le, les noms des chevaux, tout ça. C'est juste à la sauvage. Après, le 11 est favori, il faut qu'on égale 12 et 10 aussi, 12 et 10. On a 5 fois 2, 10, on a 6 fois 2, 12. Je te l'ai dit hier, hein. tu aurais le 9 en partant, il faudrait égaler euh, 20 et il faudrait égaler euh, 10, 18. Tu aurais le 7 en favori, il faudrait égaler. Euh, tu mets le 7, tu mets un 1-1 devant, donc ça fait 17. Il faudrait égaler 18 et 16 dans ton nous 18 et 16. Tu as juste ça à te rappeler. Tu rajoutes un 1-1-1 euh, à, à ton favori. Tu rajoutes un 1. Tu rajoutes euh, euh, un 1, un, un, euh, une dizaine, tu rajoutes une dizaine, un 1, un, un seul, euh, le 1. Tu as le 5 en favori, tu, tu fais 14 ou 16. Il faut que tu égales 14 ou 16. Tu as le 7 en favori, tu mets 17. Il faut que tu égales 18 ou 16 en, dans tes calculs. Tu as juste ça à te rappeler. Après, je te laisse faire. Il faut connaître quand même les chevaux, les, les chevaux tout ça. Je ne veux pas mettre des, des non plus des arrivées comme le Quintet à, à, à 300 000 euros. Ça arrive que très rarement. Il y, a, il y a des bons coups à se faire au PMU, mais les, les Quintets comme ça, avec des, des grosses sommes comme ça, c'est très rare. Ça arrive une fois sur... Pour les Quintets, encore, c'est plus souvent que les autres courses, mais les autres courses, c'est encore plus rare. Le Quintet, il est vraiment riche. Hein. Ouais, il est énorme le KT, il est énorme. Moi, j'ai rien du tout. Des quatés énormes comme ça, il y en a. Mais euh, et des courses normales, il y en a très peu aussi des courses qui, qui payent aussi. Ah, le 8 qui vient faire quelque chose. Putain de merde, c'était 11-8, non Ah, c'était 11-8, hein, j'ai pas pris le bon 5-2, 5-2-6. C'est quoi le troisième, quatrième Le 6, le 16 Et nous derrière, le 15, 16, 15. Putain de merde. Il oh, y a des, des arrivées riches. Hein. Là, je ne fais pas grand-chose hein, par euh, donner le, le 11, euh, 11, 5, 11, 8. Ça fait chier, ça fait chier. Hein. À 2 sur 4, 11, 5, 11, 8, on va se régaler. Mais je donnais quoi, là donner de la merde, là. 11, 5, 11, 2, 8, 11, 11 5, 2, 8, t'es sympa en 2 sur 4 En 2 sur 4 Je suis un peu perturbé, les gars, il y a des grosses côtes et tout, c'est chiant, là. Ça va durer comme ça toute la nuit, quoi, là 9, 11, 38 euros, moi, 4 et. Non, ça paye bien, hein, ça paye bien. Ah, le 5, il finit euh, 5e, putain de mort, mots. Regarde, hein, 3, 5. Bah, tu vois l'idée, quoi. Il faut choisir, la, la... Faut choisir les, les bonnes combinaisons, après. Hein. On, a, on, a les, on, a, on les a, mais il faut, faut les choisir. On les a, on les, a les bonnes combinaisons. Il faut, faut mettre sur ton ticket la bonne, quoi. Moi, je peux pas jouer 50 combinaisons. Je n'ai pas, pas les moyens. Tu peux en jouer 50. Tu vas en avoir une de bonne. Si elle va payer, si elle va te rembourser les autres, c'est bien. Mais c'est pas tout le temps que ça rembourse tous tout, tout tes, tout tes jeux. Hein. C'est pour ça qu'il faut viser juste. Là, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. Ça fait chier, les gars. 15, 16. Qu'est-ce qu'on qu qu va faire En hiver, on, sait on est peut-être dans une période là, de transition entre l'été et l'hiver. C'est pour ça que ça, ça commence aujourd'hui. Ça va commencer. On va être dans la période de transition été comme hiver. Alors c'est quoi cette période déjà Cette période, il faut s'orienter plutôt vers le 9, 6. Alors pour faire nos calculs, c'est quoi C'est quoi cette période Merde, je ne me rappelle plus. Il y avait une période... Été comme hiver, on prenait quoi Été comme hiver. 9, 6, 11, 12, 8 euh, à Vincennes. Et là, 11, 8, 16, 15, 5. Ah, c'est les... C'est quoi les... C'est quoi cette période de transition, l'été-hiver, où l'hiver-été, dans les courses Je ne l'avais pas noté, mais il y a un truc... Ah, c'est, faut suivre les pronostics de PMU, en fait. Qu'est-ce qu'il proposait PMU? Qu'est-ce qu'il proposait PMU? Je sais que les transitions été-hiver ou hiver-été, il faut suivre le pronostic de PMU. Mais là, j'ai pas les. Attends, faut que je regarde là-dessus. Là. Je, je vais vérifier les, les pronostics de PMU aujourd'hui, si c'est quelque chose, si ça vaut le coup ou pas. Il j'écoute. faut pas suivre les pronostics de PMU tout le temps, mais les périodes d'été-hiver ou hiver-été, euh, ça aime bien se retrouver euh, en notre faveur. On se complique la tête et en fait, PMU nous donne bah, pas mal de numéros quand même à se fier quoi. Ah, puis avant, je me fiais, je me fiais au point au... Ouais, Ça va me revenir, les gars. Ça va me revenir. Il y a quelques temps, je faisais des, des bons coups, hein. pratiquement tous les jours. Hier, on a des bons des bons coups, des bons trios à 130 euros, mais je proposais deux sur quatre tout ça. Ça manque un peu de finesse. Hein. Il y a même des multis. Il y a quelques années, je donnais plusieurs multis dans la journée, à 1000, 2000 euros. Dans la journée, il fallait être accroché quand tu jouais avec moi. Et toute la journée, je faisais ça. Ré, tu dois t'en rappeler, Ré. Je ne sais pas si tu es là encore, mais avec Ré, Ré, il me suit depuis longtemps. Et quelques-uns, vous me suivez depuis longtemps. Et Karim, ça fait longtemps, non Hassan, Hassan, ça fait longtemps. Abdoul, ça fait longtemps qu'on se connaît dans les, dans les courses. Ça fait longtemps les gars. Nordine, Abdoul. Salut Stéphane. Bon alors je vais regarder les pronostics de, de PMU, est ce que c'est. Qu'est-ce qui donne les pronostics de PMU aujourd'hui là ça ne veut pas se marquer là. Pourquoi ça ne veut pas se marquer euh, pronostic de PMU aujourd'hui. Euh, pronostic du jour. Qu'est-ce qu'il nous proposait Qu'est-ce qui nous proposait pour les courses Regardez si ça tient cool leur pronostic. Je sais que la période été-hiver ou hiver-été. Il faut bien suivre le pronostic de PMU. Ils sont agréables à suivre. Il y avait le pronostic du quintet de PMU 14, 9, 15, 5, 13. Ce bon, sont pas... pas tous les pronostics à suivre, mais il y en a des pas mal. Euh, R2C1, 7, 3, A 7. Il y avait il y un trio, là. Pronostic de PMU, 2, 3, a 7 en R2C1 proposé par PMU. Un trio. 7, 8, As, 2, 3. Il y avait un 2 sur 4, euh, R2C2. 10, 4, 6, 2, As. Bon, il n'y avait rien. R2C4. 7, 3, 6, 13. Ouais, bon, c'est moyen, c'est moyen. Pronostic à euh, l'hypodrome de, de Chantilly. 6, As, 2, 4. Il y avait un trio aussi. R3, C2, 1, 7, 3, 6, 8 qui nous proposait PMU. Il y avait 8, 3, As. Pas mal, 8, 3, 6. R3, C3, 1, 2, 3, 6, 4 qui nous proposait. Bah, là, il nous proposait les, le multi. 6, 1, 5, 9, 2. Bah, et là, il nous proposait le multi aussi. R3, C4. R3C5. Tu vois les pronostics de PMU. Les pronostics de PMU. As soit, tu vas, soit tu vas sur la course là, tu vas regarder pronostics. Ou soit tu vas là, là. Tu vas là. Et tu as les pronostics, mais tu en as moins de proposés, puis c'est plus euh, c'est plus détaillé. Tu vois là ta réunion 1. Tu vois, le PMU, PMU nous proposait pour R2C1, 2, 3, 7, il y avait trio. Là, ça ne marche pas. Il y avait R3C1 qui nous proposait a 6, 2, 4, ça rentre en trio. R3C2, pronostic de PMU il nous faisait nous régaler. R3C3, il nous régalait. R3C4. Et c'est juste les transitions hiver-été et été-hiver. Tu vas tu vas pas sur Tu vas pas sur sur ton application PMU Tu vas pas sur les pronostics ici Tu vas pas sur les pronostics ici tu vas sur les pronostics là en haut là c'est vrai que la Tu veux voir que pronostic c'est la transition été hiver hiver été Généralement on se casse le cul on perd tout notre fric là et PMU nous donne en fait pas mal de, de bonnes notes. Ouais, tout à l'heure, R3C2, il y avait euh, R3, C2, il y a deux trios là plus haut. C'est pas mal. C'est pour te fier déjà ou sinon bah, tente le coup C'est pas mal. Là, suive, à suivre, à suivre. Tu te régales. Hein. Là, on va R1C1, R1C2, on va faire nos calculs, R1C2, tout ça. C'est du monté, là, c'est un peu plus chiant, mais de faire confiance, mais bon. R1-C2, c'est 2850 mètres. C'est des longues distances aujourd'hui. Hein. 2850 mètres. Le pronostic de PMU, 2, 16, 10, 14, 6. Et qu'est-ce qui est tombé, la course d'avant On va faire nos calculs avec les, la course d'avant, ce qui est tombé. On a le 16 de la course d'avant, on peut se le reprendre ici aussi. Hein. On a 2, 16, 10, 14, 6 de proposer. Le 15, on peut se retrouver en 6. 16, 6... 16 6, euh, 16, 6, 16, 6, 16, 6. Peut-être le 6, la bonne note à mettre là C'est du monter. Hein. Le 6 ou le 4 alors Le 4 ou le 3 Non, le 4, putain, il est cher le 4. Le 3 Après, euh, après si on a. On, moi je prends, la, je, prends le, le, je prends le plus bas là, le plus bas de PMU. Et je fais mes calculs. Pas le plus bas, mais la, le premier proposé dans le pronostic de PMU, là, le 2 ou le 6, là, pour faire les calculs. Il euh, faut égaler la course d'avant. 11, 8, 16, 15, 5. Donc on a 6, moins 1. Là, il est à 66. Hein. Sinon, là, si on se le fait en combien 6, moins 1, on se le fait en 16 6-1, le, le 1 se le fait en 12 sinon 2-1 C'est une longue distance. Hein. Ou alors le 6-1, on fait 6-5 ou 7-6. C'est marrant 7-6. On va regarder qui sait tout ça quand même. Le, le, 16, le 16 de la course d'avant, on peut se le prendre en 16 aussi. En 7 aussi, le 16 de la d'avant, parce que si c'est un 7, il un fait 6-7. 6-7 sont à la Egerie de Bonville, Dungeon Hems, le 7 avec Marie Bazir. C'est des 9 ans, là. Ça va être chiant, ça va être chiant, les gars. Qu'est-ce qu'il nous propose, PMU 2, 6, 7, 2, 6, 7, c'est pas mal. 2, 6, 7, 12. 2, 6, 7, 3, 2, 6, 7, 12. Et il nous propose le 14. Le 14. Le 2, 16, 6. 10, 14 nous propose PMU. 2, 16, 6, 10, 14. La 16 partant. Hein. 10 et 6, ça fait 16. 10 et 6, 16, 6 et 1, 7. Il faudrait retrouver le 9 derrière. C'était 2, de 9. 10, 6, 10, 6, 7, 2. C'est pas mal ça. 10, 6, 7, 2. 10 6 7 2, 10 6 7 2, 10 6 7 2, 10 6 7 2, 10 6 7 2, le 10 c'est pas mal. Hein. Je vais vous le mettre celui-là, 10 6 7 2, je vais regarder qui c'est tout ça, pour faire les calculs. Ah oui, il faut faire les calculs ah, par rapport à l'arrivée qui vient de se faire. Oh, je vais y arriver les gars, ça prend du temps, mais il y a le 15 qu'on peut prendre en 6, ouais, ok euh, le 5, le 5 qui nous propose. Enfin, enfin, en 14, l'accord d'avant. On fait 6-14. 6-14. 6-14-7. 6-14-7. 6-14-7. 7-1. 7-6 égale 1. Si c'est de 8, on aurait le 8, on aurait le 16, on aurait le 15 de l'accord d'avant, on aurait le 5. 6, 7, 14, euh, 6, 7, 14, euh, 2, 7, 6, 14, 2, 7, 6, 14, je suis d'accord avec, avec euh, PMU là, 2, 7, 6, 14, est-ce que je vais avoir le temps de poster, 2, 7, 6, 14, en 2 sur 4, couple est placé, ça va être encore une arrivée de malade, j'en peux plus, si c'est encore une arrivée qui, qui décoiffe, j'en peux plus là. Qu'est-ce que je fais de mal ce matin là Je fais un truc de mal là, ce matin, je fais quoi là On est R1 C2 à Vincennes. Après avec le, le 2 en favori là, il faudrait faire 12 et 13. Il faudrait faire 12 et 13 aussi, on a 6 et 7, 13. 7-6 égale, égale 1 avec le 2. Non, avec le 2 en favori, ça fait 12. faudrait faire 13 et 11. Si c'est 7-13, moins 2-11. Si c'est 7-13, donc on a 13 et 11. 6-7-2. 6-7-2-10, 6-7-2-14. 6-7-2-3. Le 14, on peut se prendre en 3. Entre 3, 14, le 10, on prend lequel La course d'avant, il est tombé quoi il y, a, il, y a, il y a 16 partants 3 et 2, 5. 3 moins, 3 moins 2 égale, euh, égale 1. 6 et 7, 13, et 14. Il y a 16 partants cette 7 fois 2, 14, 4 et 1, 5. 6 et 5, 11. 2 fois 8, 16. Oh, je vais prendre le 16 à la fin. J'aime bien mettre des numéros vers la fin euh, en hiver. 2, 6, 7, 2, 6, 7, 16. J'aime bien en hiver prendre le vers la fin. 2, 6, 7, 16. Je n'avais pas vu le 16. 2, 6, 7, 16. R1, C2. Là, le, le 2, R1, C2, le 2. 6, 7, 16. Ça peut passer 6, 7, 16. 2, 14, 5, 7, Hassan. 2, 5, 7, 7, 4, à 2, 14, 5, 7. Le 5 est trop loin Chantilly, à Chantilly, R3, C5. Cinquième. On a les favoris, hein, c'est aujourd'hui, je t'ai parlé hein, tout à l'heure. Je t'ai dit, on a les favoris. Hein. C'est sympa d'émettre gagnant ça peut placer gagnant. Tu veux assurer une, des gains à peut placer tu veux assurer la victoire en simple gagnant. Je sais pas si c'est mieux de faire deux tickets. Euh, un, un ticket en simple placé, un ticket en simple gagnant avec les favoris aujourd'hui. Ils sont, ils sont bons. Les favoris aujourd'hui sont bons. Il fait beau, tout ça. Ça peut-être duré la journée, ça. J'ai envie de chier, les gars. Je vais me chier dessus. C'est du monter, ça va gamelle dans tous les sens. 6.1, ça fait 5 de la course d'avance. 6.1. De 16 C'est plein de calculs comme ça. Je ne sais pas qui est-ce qui me disait « Donne-moi comment tu fais tes calculs. » C'est plein de calculs comme ça. Justement, j'essaie d'apprendre. Il faut regarder les vidéos. Dans toutes les vidéos que je fais, j'essaie de mettre des... J'essaie de mettre des calculs. Tu as différents calculs. Je te dis, apparemment appa euh, c'est pas apparemment c'est euh, un, moment, un moment je travaillais avec le nom des chevaux, les écuries, j'ai tout fait. J'ai fait les noms des chevaux, les écuries, les cotes, j'ai fait euh, et puis là par calcul je m'en sors. Je suis bien content, mais quand même, j'ai quand même tu vois ce que j'ai étudié quand même avant. J'ai étudié les chevaux, j'ai étudié les, les jockeys, les écuries, je pars pas à la légère, quoi. Tu veux faire tout de suite, tu viens d'arriver dans les pronostics, tu veux faire tout de suite les calculs Ben non, parce que tu vas faire ton calcul, puis tu vas jouer bêtement. Et quand tu fais ton calcul, il faut regarder qui est-ce qui est monté dessus, qui c'est le cheval, l'âge des chevaux, l'hippodrome, tout ça, il faut tout prendre en compte. Là, je sais qu'à l'hippodrome de Vincennes, il va tomber. c'est plus favorable à tomber des numéros. À Chantilly, c'est pareil, c'est plus favorable à tomber des numéros. C'est agréable de savoir ça aussi. Après, avec les, les lignées de chevaux, c'est pareil. Les lignées des chevaux. Le 10, le 15, le 16 par terre. 10, 15, 16 par terre. Là, c'est du monter. Il peut faire des fautes aussi. C'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Tu sais qu'il arrive plus, plus de chevaux favorables avec des arrivées en montée ou en attelée. C'est sympa d'étudier avant. Je n'étudie pas d'aujourd'hui. Hein. Tu vois, même encore, j'arrive à me planter. Ça fait 3-4 courses que j'ai rien là Il y a des bons coups à prendre, j'ai rien. Je fais une cinquième place R3-C5. Je donne 4 chevaux en 2 sur 4. Il y a le 11 qui est premier. Je parlais de mettre des favoris aujourd'hui. Il y a 3 courses qui sont premiers, les favoris. Je parlais de l'As tout à l'heure. Il vient simple placer. L'As ou le 2, il vient 5,20 euros. Et je donne aussi d'autres pronostics. Je donne des deux sur quatre, des trios, tout ça. Je donne 50 trucs. Il faut me connaître, moi, déjà, aussi. Il faut connaître, déjà, euh, quand je te parle, ce que ça veut dire. Parce que quand je te parle, tu peux pas vraiment savoir ce que ça veut dire. Si, si je fais le focus, si je fais... Quand tu me connais pas, tu me connais pas, tu peux pas savoir. On a deux, tu vois, encore le favori gagnant. Ah, C'est la journée des favoris, les gars. Ça vaut le coup, hein qu'est-ce qu'on a derrière j'ai pas vu qu'est-ce qu'on a derrière les gars il est loin devant hein, le favori loin devant mmh. le 7 alors 7 4e alors on a de chance avec le 7, hein. on, a 7 euh... Putain, on a de 7 mon gars R1, C2. On a de 7, 2 sur 4, 2, 7. Putain, il va être sympa ce 2, 7 en 2 sur 4. Je voulais mettre 2, 7, 6, 3. Tu vois, 2 sur 4, il aurait fait du bien, là. Et on ne peut pas rattraper ce qu'on a perdu, les gars. Hassan, 2, 7, c'est pareil. Il a monté en cote, le 7, pendant la course, ou quoi, là 2, 5, 7, 4, ouais. Il n'y a pas de 6. 13, 11 derrière, 3, euh, 8, 13 et 11 derrière. C'était pas 7-6, c'était 7-8. Qu'est-ce que j'ai de. J'ai donné deux trucs à Chantilly, non Ah non, c'était celui-là d'avant, là. Le ça passe 2 sur 4, les gars. On va mettre un petit... une petite bouteille quand même. Il va a pas une bouteille de cassis. De... De une bouteille de cassis ou deux, les gars. Bon, c'est provisoire, on va attendre la définitive. Et puis quand tu viens d'arriver dans le bar PMU, déjà tu bois un coup, tu te fais à l'aise. Euh, ça fait trois courses qu'on arrive là, on est sur le champ. Euh, il, faut, il faut, il faut, il faut, être dedans. Euh, ouais, mais c'est pas facile tous les jours. Hein. Quand tu arrives en vidéo, qu'il faut être dedans tout de suite, c'est pas facile. Moi, je me branche, je suis pas une heure avant à aller chercher les, les pronos comme je faisais avant. Avant, ah bon, je passais mes journées, mes journées entières. J'ai passé 5-6 ans à regarder que et qu a que du PMU. 6-7 ans, 5-6 ans, plus que ça même. Ça fait 12 ans que j'étudie, hein. tu vois, euh, les courses. Hein. Je dis, si je préfère gagner de l'argent aux gens, et puis qu'en contrepartie, ils peuvent me récompenser, euh, avec des, des remerciements, des likes, euh, euh, soutenir la page, euh, venir en nombre sur les pages, et, et être content, euh, simplement des gens contents, c'est sympa. Euh, tu vois ben, c'est compliqué de faire des gens contents quand même, c'est pas facile. Alors on va refaire nos calculs encore pour celle-là. Je vais pas faire une vidéo trop longue les gars. je sais qu'on n'a rien marqué, on fait un beau 2 sur 4 mais c'est tout là. 2 12 3 7 8. 2 12 3 7 8 à faire. On a l'heure de départ, 14h42, R3-C6. Bon, après, euh, la, la vie offre de la magie aussi. Alors, euh, je sais pas qu'est-ce que c'est que ces chiffres qui représentent l'heure. Tous ces chiffres qui représentent, je pense que c'est des, des résonances qui sont inscrits en forme de chiffres, des résonances. Donc, euh, après, j'ai du mal à, à me méfier de... Je me méfie pas, après tu te méfies de pas mal de trucs alors. Il faut, faut faire attention quand même à ce que tu te méfies quand même. On a la cote du favori à 5,6 contre 1. Si tu te compliques un peu la vie, il faut faire attention quand même. Il ne faut pas trop compliquer non plus. Après tu t'en sors plus. On a 5,4 du favori là. 5,4 contre 1, on a 17 partants encore. On a quoi On a du plat. Qu'est-ce que nous proposait PMU, les gars, dans, dans le pronostic Qu'est-ce qu'il nous proposait PMU De 12, 3, 7, 8. nous proposait PMU. Bon, il nous proposait le 2, R1, C2. Là, R3, C6, tout à l'heure, R3, R3, PMU, ils ne sont pas trompés. R3, R3 C5... 13-11, 16-2-6, on a 11-2, 11-16, pardon, R3-C4, 4 6 As 5-9-2, ça faisait multi, R3-C3, As-2, 3-6-4, ça faisait une multi, c'est les transitions, et transition hiver, été-hiver, euh, été, prendre des pronostics de PMU sont pas mal, là, ils nous proposent quoi, là ils nous proposèrent 3C6, 4, 4, 10, 6, 11, 14, 4, 10, 6, 11, 14. On va prendre le 4 pour faire le calcul. J'aime bien prendre le premier de PMU, le 4 ou 14. C'est quoi C'est du plat Le 4 ou 10 ou le 4 ou le 14, 17 partants il y a 1800 mètres Si je prends 4 pour faire mes calculs, il faut que je fasse 4 moins 1, il faut que je fasse 4 plus 3, il faut que je fasse 4 fois 2. Ouais, C'est quoi cool celui-là On peut prendre 4, 3 de la course d'avant, 4, 3. Là, on va prendre le 8 finalement, on fait 4, 3, 8. 4, 3, 8, on a 4 et 3, 7, on a le 3 et le 8 de la course d'avant. La course d'avant, hein. 4, 3, 8, on prend 4, là, le favori de, de PMU, là. 4 et 3, 7, on a 7. On a 8, la course d'avant. On a 4 moins, 1, 4 moins 1, 4 moins 3, égale 1. 8 et 4, 12, on a le 12, on a le 3. Il ouais, faut et égaler les 2, là. 8 divisé par 4. 8 moins 4, 8 divisé par 4. 2 fois 4, 8, on a le 2 aussi. On a, on a égalé la, la course d'avant. Donc on est pas mal. 4, 3, 8, on est pas mal. Après, 4, 3, 8, on met le 6 ou 9, on met quoi Après, on fait 17 par temps, il faut faire. 4 et 3, 7, 7 et 8, 15, donc on égale 15. Ou alors, on a 4.3, ça fait 1, 8 et 1, 9. Donc, on aurait le 8, alors sinon, 8 et 9, 17, donc on a peut-être le 9, alors. 4, 3, 8, 9. ou 4, 3, 8... 4, 3, 8, 6, 4, 3, 8, 9, on a la cote du favori à 4,6, donc on va prendre 4, 6, 4, 6, on va prendre 4, 6, souvent, avec le 4, il vient souvent le 10 ou le 14, avec le 3, il vient souvent le 10 ou le 13, mais le 13 est un peu fort, là, bon, je fais confiance au, au 3, je fais confiance à mon prono, 4, 6, 8, 3, 4, 6 8 3 les gars la note intéressante moi pour moi ça serait une bonne note intéressante ça serait peut-être le 3 en simple placé r3 c6 3 6 en simple placé on est à 4 on est la cote à 4,7 il ya 4 3 4 3 peut-être 4 3 8 en couplet placé peut-être à mettre 4 3 8 ou 4 7 4 7 8 4 3 8 le 7 ou le 3 le 7 ou le 3, à mettre en simple placé. Et je vous mets la formule 2 sur 4. Hein. Moi, je balance et je mets des 2 sur 4. Merci, les amis. Ah on est quoi hier 3, c 6. 4, 6, 8, 3. Comment vous voyez les choses dans cette épreuve avec Radio Bianco qui s'est bien défendu en dernier lieu à Dovet dans n'importe quel chose j'aime bien mettre des pour être payé vraiment en 2 sur 4 j'aime bien mettre des suites là tu vois j'ai on met pas le 5 mais on met 4 6 7 8 sinon 4 6 7 8 peut-être ou 3 4 3 4 3 4 3 4 6 3 4 6 7 4 6 7 8 peut-être 4 6 7 8 4 6 8 3 4 6 7 8 ah, le 5, on se prend dans le 14. 4, 14. 4, 14, 4, 14 6, 8. 14, 1, hein, peut-être le 14. Ouais. 4, 6, 8, 3, ça devrait le faire. On est payé combien 2 sur 4, la cause avant J'espère qu'il est bien payé 2, 7 en 2 sur 4. Hein. Ouais, il, a, il doit être bien payé, non 16 euros seulement, Pff, on n'est même pas remboursé les gars, 4 chevaux euh, proposés, dans ton pari, ça fait 18 euros, on n'est même pas remboursé, il y a des codes de malade pourtant, fait chier. Ah oui, ils abusent, on fait des efforts comme c'est ce c'est pas permis, voilà, la source source c'est les favoris aujourd'hui, hein. les favoris, là je prends, je, je mettrais plutôt ça un peu placé, point final, hein, les favoris aujourd'hui. Quelques fois, tu peux jouer gagnant, mais tu joues simple placé, sinon. C'est on est le 25, hein, c'est la journée des favoris. Là, je poste avec Thierry Gaulier-Fasso, les gars. Je sais pas pourquoi ma publication se poste avec ça, puis avec la page des libres pronos, je sais pas. Je sais pas pourquoi, pourtant je poste pareil, mais je sais pas. Ah, ouais, c'est, p'tain, 2 sur 4, il fait chier ce 2 sur 4 de fou, là. Merci, voilà. Voilà, on voudrait être euh, rassuré. Merci beaucoup. On voudrait être rassuré, François-Jérémy Bédési. Néanmoins, migré et joué. Deux chocons de chance ici, mais qui sont tributaires des circonstances de course à gauche. Sanagas du Vivien, au milieu, et Yéden. Départ éminent pour cette sixième épreuve, le fait de la route du Blanc-Possé. C'est 1800 mètres 1800 mètres, il aime bien tomber 8, 3, 5 ou à 7, 4. En deux sur 4 C'est bon bien également. Cette, la il y a moins de, de personnes qui regardent les lives quand euh, bon. le bon. le Thales bon. également Comment Les vidéos, quand il euh, n'y a pas la vidéo d'Equidia, les gars, ça vous intéresse pas. Une sale gueule aujourd'hui. Nous avons le numéro 17, Berman qui est bien placé, avec Elieden dans son sillage, lui au milieu du paquet, avec Laura, Yuen Senora venant un petit peu plus loin, Prince of Marshall, Samagas, Duvillien, Rotorbust et Griffby, galopant aux de dernières places. Bientôt la ligne d'arrivée, avec Radio Bianco qui a toujours le meilleur, Banc qui vient en deuxième position, à leur extérieur vient le numéro 17 de Berman qui est d'eau à Elieden. Nous avons ensuite la présence. Ah, je vais couper hein, parce qu'il n'y a rien. On ne fait rien. On ne fait rien, les gars. Je vais couper. On ne fait rien. Un 8-3, s'il te plaît, 8-3. 8-3, 2 sur 4, putain, t'es mort. 8, 4, 3 Ah C'est bien mon PPR. 6, 8, 3. 2 sur 4, on est payé 3 fois. 6, 8, 3. On a même trio, 6, 8, 3. On est pas mal. 14, 5e, 4e. C'est quoi Quoi Quatrième, c'est quoi 14, ouais. C'est cher. Hein, je n'ai ouais. pas pris le bon. On est pas mal finalement. Putain, je me disais, je vais me barrer parce que je fais rien, mais. R3C6, 3C6. Des fois, ça le fait. Hein. R2C4, 2-4, R3C6, 3-6, R4C1, 4AS. Des fois, ça le fait, tu mets le favori, puis t'es es bien tous les jours comme ça, mais c'est pas facile. Hein. Ah, c'est le 10, 4e, le 10. Qu'est-ce qu'il nous proposait, PMU 4, 10, 14, 4, 10, 14, 6, 12. Le 12, on la pris en 3. 4, 10, 14, 6, 3. R3-C6, c'est pour ça, R3-C6, je me dis merde, le 12, R3-C6-3-6, c'est pour ça que je t'en parle, R3-C6-3-6, R1-C1, une cote à 11 euros pour le quintet, ou R1-C4, une cote à 14 euros pour le quintet, ou alors le favori. On en fait encore une, les gars, je vous explique encore une et puis j'arrête. On fait R1C3 à Vincennes À attention, 10, 11, 12, hein, 10, 11, 12, 13, attention à Vincennes On vient, on fait, on fait, on fait R1C1 avec 11, 12. On fait R1C2. R1C2, il y avait quoi R1C2, il y avait le 12. R1C1, il y avait 11, 12. R1C3, il y a quoi On va essayer de faire bien, là, C3. Il y a 16 partants encore. Il faut égaler 16, 3, 8, 10, 14 de la course d'avant. 6, 3, 8, 10, 14 de la course d'avant. Ah, ah attends, attends, 6, 3, 8, 10, 14. Tu peux faire tes calculs soit avec le numéro de course, numéro de réunion, soit avec la cote du favori, soit tu fais les deux, soit tu fais aussi avec le nombre de partants, soit tu fais avec les trois plus petites cotes, soit tu fais tes calculs avec l'heure de départ, 15 heures. Toi, tu fais tes calculs, tu vois. Et moi, je fais mes calculs avec plusieurs trucs. Et puis, je regarde déjà si euh, ça vaut le coup, si, c si ça veut faire quelque chose. 6, 3, 10, 14, la course d'avant à faire. C'est provisoire. La course, ça se passe à 15 heures. Euh, il faut égaler 2,5, la cote du favori. 2,5 contre 1. Euh, R1C3, c'est de l'athlète. de hein. à prendre en compte. Hein. Il y a combien Il y a 16 partants. Et lors de départ, 15 heures. Ouais. On est le, on est, tu peux faire aussi avec la date, aussi le 25, tu peux faire tes calculs aussi avec la date. Tu fais ton calcul, tu te retrouves avec une combinaison de numéros. Ou des, alors des numéros, tu vas voir, tu vas les répéter, tu vas les répéter, les numéros, puis hein, tu veux être, tu veux, ça va t'assurer quelque chose. Tu vas être en communication avec eux. Quand tu, quand tu répètes les choses, ils sont en communication avec toi, tu arrives à te communiquer avec. Tu vas pas au PMU comme ça, tu balances 3, 6, 8, comme ça au hasard. Tu répètes, tu répètes les numéros dans ta tête, ils vont, ils vont, être, ils vont communiquer avec toi. Les chevaux vont communiquer avec toi. Ta boîte euh, à 200 mètres, à 500 mètres de l'hippodrome, ou à des milliers de kilomètres, ils vont communiquer avec toi. Les, les combinaisons de chiffres, c'est une résonance. Ça va communiquer avec toi, les résonances de numéros. Mais il faut être il faut être quand même euh, il faut être, euh, assez serein. quoi. Il ne faut pas non plus euh, être arraché de, tout, de tous les vis. Quoi. Tu ne feras rien du tout. Hein. Il y a 2100 mètres, c'est de l'atelier. Hein. 2100 mètres de l'athlète. On va regarder l'âge des chevaux, tout ça aussi, à 15 heures, ça part à 15 heures, c'est une résonance, hein. toute la vie c'est une résonance, elle offre des bonnes choses les, la, la vie, la vie c'est une résonance avant tout, hein. tu résonnes euh, dans, dans une partie du monde, hein. et euh, tu résonnes avec des, des amis dans une partie du monde, hein. donc il faut faire le tri de tout ça, Et euh, voilà, et puis euh, il, faut, il faut tout prendre en compte, hein. Pas non, pas non plus tout, parce que après tu vas, te, tu vas te mordre les doigts, mais tu vas trop stresser. Il faut, faut prendre en compte ce que tu ce que as envie de faire. Tu prends en compte ce que tu as envie de faire. À 15 h 16 partants, 2100 mètres, prix de joncille. Après c'est pareil, tu peux regarder sur les applications de, de course hippique, tu vas regarder ce qui tombe le mieux à Vincennes comme numéro préféré. Après, tu regardes ta course, tu dis, ah, celui-là, il n'a pas une très grosse cote. Oui. Et puis tu vas regarder les anciens classements et tout. Ah ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. On vient de faire un trio, on verra combien il fait. Je proposais 2 sur 4, mais on est payé 3 fois. On va regarder. Allez, on a une cote à 2,3 avec le 2. Sinon, on a le 4 ou le 6 en favori. Le 2, 4 et 6, on va regarder ce qui c'est. Là, j'aime. R1, c'est 3. À 15h, j'ai 3 favoris. Oui, dans cette on a le 3, le 4 favoris. Vrai, R1, c'est 3. Et on va regarder euh, qui c'est, quelques... le, le, le, le 3, 4 et 6, pour partir prendre le calcul. Intello de chenu, le 3, c'est quelque chose. Les deux chenus, c'est quelque chose. Illus des Bocans, le 4, c'est pareil, c'est quelque chose. Le 6, Ivry Viking, c'est quelque chose, les noms comme ça, les noms bizarres comme ça. Course d'avant, on a 6, 3, 8, 10, 14 à faire. Effectivement, le 3, il peut, on peut reprendre le 3. On a les favoris aujourd'hui, on hein. se plaisent. Une telle de chenu, c'est des 4 ans, c'est un Baudouin, est, il est avec l'écurie Baudouin, c'est Baudouin qui le monte, c'est pas mal. Une telle de chenu, le 3, il y a de Bocan le 4. Donc, ça serait quoi là Le 6, sinon ça serait le 3 ou le 6 à prendre on peut prendre le, 3, le 6. on peut prendre le 6 de la course avant, peut-être qu'il va faire gagnant aussi. Hein. On a deux, deux arrivées possibles avec le 6 gagnant là R3-C6, R1-C3 là. R3-C6 on a 3-6, R1-C3 on a peut-être 6-3. Yann Le Bourgeois c'est quelque chose hein, dans, les, dans, les, dans les courses, hein. on a 2100 mètres, 2100 mètres on préfère A7-4 A7, ou 8 3 5 ou alors on a quoi là Il y a Meckel Verva sur le 8, il y a Imokodatu sur le, le 7, le 4 c'est Yus de Bocan, Là c'est Isor de Bonpierre, le 3 c'est Intello de Chenu et le 5 c'est Cario de Goutier. Le 5 ou le 7, peut-être faire quelque chose en simple passé. 5 ou 7 Ou le 8 Si on prend des petites cotes, on peut prendre le 8. Hein. On l'a de la course d'avant. On l'a de la course d'avant. La course d'avant, le 14, on se le prend. 14 Instructeur, le 14 Après, Vincennes, on aime bien 10, 11, 12, 13. On va regarder qui c'est celui-là. Sont des grosses cotes hein. Le 10, peut-être. Iron Band. Iron Band. Le 12-13, ont sont des grosses cotes Et là, sur l'écran, ils sont quoi, 12-13 Le 11, pardon, le 11. Une puce lotois, le 11. Iron bonne le 10. On prend quoi de la course d'avant On prend quoi de la course avant C'est pas mal, ça, en 2 sur 4, la course d'avant. La course avant, l'arrivée, la chantilly. 6-3-8-10-14. Ah, ça me plaît, hein. 6, 3, 8, 10, 14. Le 10, c'est quoi ouais, 6, 3. 6, 3, 8, 10, 4, 6, 3, 8, 10, 14. Ça arrive qu'on a les deux mêmes arrivées. Hein. Après, il y a 16 partants. L'heure de départ, c'est 15 heures. C'est là qu'on va faire nos calculs avec 15 heures. Il y a 8 et 7, 15, ça fait euh, 8, 4, 3. Ou si c'est 4, 10. Euh, Troisième, 15 partants. Ou alors on, on prend l'As, comment on fait l'As on fait 10 avec l'as, on fait le 5, comment On fait 10, 5, ça fait 15 h 10, 5. On prend le 5, on prend 4, 3, 4, 3, 5. Je t'avais dit que je préférais faire 10, 8 aussi, la course avant, 6, 7, 8. 4, 3, 5, 4, 3, 5, 6. C'est pas mal, hein 4, 3, 4, 3, 14, 6, 4, 3, 4, 5, 6, 4, 3, 14, 6, 6, 4, 3, 10, 4, 3, 10, 5. Et lui qui m'emmerde. Après, avec la course d'avant, on a 6, 3, 8, 10, 14. Un 6 et 4, 10. On a le 10, 6 et 4, 10. On a le 3. 6 4 10, 6 4 3, 6 4 3. 6 4 3 5. 6 4 3 14. Comment on fait le 8 là 6 et 4 10 moins 3, ça fait 17 3 13. Ça fait 7 ou ça fait 4 Faudrait faire 4. 6 4 3 13, 6 4 3 10, 6 4 3 10 alors. 10, et, 10, 4 et 3, 7, 7 et 10, 4 et 3, 7, 7 et 10, ça fait 17, 7 et 1, 8, ça fait 4, 3, 10, 4, 3, 10, ça fait 4, 3, 10, 4, 3, 10, 6, alors, 4, 3, 10, 6, on change qu'un numéro de la cour d'avant, 4, 4, 6, 8, 3, 4, 3, 10, 4, 3, 10, 6, Après, c'est sans trop regarder les chevaux, tout ça, c'est par les calculs. R1-C3. On sait qu'à Vincennes, il aime bien tomber le 10, 11, 12, 13 en simple placé. R1-C3, peut-être le 3, ça met Il est pas mal. 4, 3, 4, 3, 10, 4, 3, 10, 6, 4, 14, 10, 3, 4, 14, 10, 3, possible aussi, mais tu as un peu de piment que le 14. Ah, J'ai envie de chier, gars. Alors, le, le 11, alors. 11 et 3, ça fait 14. 11, 3, 11, 3... 11-3-4-6, 11-3-4-5, 11-3-4-6, il y a 16 partants, 2 x 8, 16, euh, 5 et 3, 8 avec le 11, 11-5-3, 11-5-3-10, 11-5-3-6, 11-5-3-6 alors celui-là, c'est préférable encore, 11-5-3-6, ah il faut peaufiner, il hein. faut peaufiner, j'aimerais bien celui-là, 11-5-3-6, 2 sur 4, je ne mets pas le 11 gagnant, c'est une formule 2 sur 4, hein. 11, 5, 3, 6, peut-être le 11 ans ça peut passer, quoi. Alors là je poste avec Eric Gaulier, je poste avec euh, Libre Prono, je ne sais pas pourquoi mes publications se, se mettent et changent de profil comme ça, je ne sais pas. Ah, je suis crevé, les gars. Deux heures que je suis en live. J'essaye de reprendre les habitudes des, des courses, mais. Ah, t'as mis quoi, euh, Pichou Au Quintet Non, c'est quoi au Quintet que t'as mis ça 18-9. 8, Dommage. entre euh, Iron Bond et Impulse Impu Lottois. 5, 3, 4, 6, 10 5, 3, 4, 6, 11 ah, je vais boire un coup les gars Euh, calcul de Quintet, bah... Quintet, c'est quoi chez vous C'est R4, C6 R4, euh... R4 c'est combien C'est R4, combien Enfin, c'est pas chez vous, c'est. Euh... En Afrique, il y a R4, je sais plus combien le Quintet, là Le Quintet, il a rien donné, sinon. Là. On a le trio, là, et, euh, Chantilly, là, trio, là. 1800 mètres, la course d'avant là, R3 C6, on a 2 sur 4 qui est payé 3 fois, 3 fois 14 euros, hein. on a un peu de bénef enfin sur celle-là, ça faisait en trio, ça faisait 55 euros, putain on a peiné, hein. ça fait quelques courses qu'on cherche, hein. tout à l'heure on a 2 sur 4 mais il n'est pas payant là R1 C2, R3 C6 je propose 2 sur 4, on a trio, deux courses de payer, on a, sinon on a trois courses de, de merde. Quatre courses de merde. On a que deux courses de payer, quatre courses de merde. Chier, on a les favoris qui sont, qui sont bien aujourd'hui. Tu me parles de Quintet, mais il vient de passer Rachid là. qui est venu vite avec également à l'extérieur le numéro 10 Bond qui fait un bel effort qui l'amène au contact des premiers pas très loin également à la corde éterieuse du routier avec le viking qui est bloqué et puis également à sa hauteur, biscuit Le favori un de chenu qui se fait ramener pour l'instant. Il a suivi Ironbound dans son effort. Il n'a désormais plus son dos. Il contre-attaque maintenant. Il vient très très vite en troisième épaisseur à moins de 500 mètres de l'arrivée. Il n'a plus, plus qu'à une longueur du numéro 2, une offre de Giel, qui est toujours le meilleur. Ibn de poursuivi par le grand favori de chenu qui est lancé maintenant à l'extérieur. Ironbound qui est au qu centre. qui se relance. Et puis on retrouve également le numéro 12, biscuit qui, euh, qui n'est pas loin. C'est bientôt la sortie du tournoi final avec le numéro 2, une de Giel, qui a toujours assez meilleur, mais un et peut-être en mesure d'aller le chercher derrière le numéro 9 idéal du Moulin se défend bien Ayrond Monde est en quatrième position maintenant finit bien avec hybride viking le numéro 6, mille droite finale avec le de de il ne peut rien contre le numéro 3, un tel autre cheveu entre les deux, le 9 idéal du boulin se défend bien hybride viking vient en retraite un tel autre cheveu finalement qui va s'imposer la deuxième place 3-6, 9-2 en 2 sur 4 le 9-2 sont bien payés, 3-6 R1-C3 R1, je t'avais dit tu prenais 3-6 de la course d'avant à Chantilly des fois c'est si bête, hein. c'est si bête C'est pas tout le temps comme ça, les yeux fermés, mais quelquefois, tu le sens quoi, quand ça va revenir. Le 2, c'est une belle cote. Le 9 aussi, je crois. Le 9, on regarde ça. On est payant 2 sur 4. Hein. 3, 4, 6, 10, 11, 5, 3, 6, on est payant 2 sur 4. Hein. Le 4 est un peu loin, 5e, mais on est payé. Hein. Le 9 et le 2 sont de bonnes cote. Le 3 et 6 sont vraiment petits. Chantilly, ça paye pas en fait. Les 2 sur 4, ça paye pas. Il y a des belles cotes et on n'a rien. On a à chaque fois un ou deux favoris. Ça bouffe tous les gars, c'est chiant. On verra, on va regarder, mais bon. 9-6-3-2, ça arrive souvent, cette formule, 9-6-3-2. Je l'avais au coin de la tête, le 9, mais si je le mettais, ça me bouffait le reste de mes paris. Rien, rien. Ça me bouffait tout, ça allait tout décaler. Tu peux te permettre de dépenser, mais pas d'autres, hein, c'est vrai. Hein. 3, 4, 6, 10, 11, 5, 3, 6, ça fait 2 sur 4, mais le 10, est... le 10 est 7e, le 4 est 5e, mais on a 2 sur 4, mais on verra combien ça fait. Mais... On avait la course d'avant, on avait 3, 6, R3, C6, je t'ai dit, c 3 tu reprends 3, 6 en 2 sur 4. Mais euh... après, j'étais parti sur d'autres calculs et tout, c'est vrai, mais bon. On a 2 sur 4, hein. on verra. Dans la phase finale. Oh je ne vais pas rester longtemps, les gars. Les favoris comportent bien. Pour l'instant, par Qu'est-ce qu'ils nous proposaient PMU la r 1 c 3 là R1C3 euh, proposé par euh, la course qui vient de se faire là. R1C3 là. Proposé par PMU. R1C3. L'arrivée c'est 39264. Et proposé PMU 36527. Nous proposé. Et 36527 ça faisait quoi ça Ça faisait trois fois payer le PMU. Je te dis les transmissions été-hiver ou hiver-été. Tu vas chez PMU. Hein Yeah. Tu vas chez PMU. Tu vas chez PMU les transmissions de, de saison. Été-hiver, hiver-été. T'as ton application PMU là. Quand tu vas sur les, les courses, ok, t'as un pronostic. Ok, mais quand tu vas sur là, as d'autres pronostics, les pronostics du jour là, les pronostics de demain tout ça, et les transmissions de, de saison été hiver ou hiver été, les pronostics de PMU, les pronostics ici là en haut là, ils sont corrects, ils sont corrects. C'est un petit peu à régler, mais ils sont pas mal. R1C3, regarde ce qu'ils nous proposaient, 3 6 5 2 7. On a 3-6-2 là, en deux sur quatre. Tu joues deux sur quatre, coupe les tu t'en choisis. Ou faut s'y connaître après. Mais bon. Tu regardes les gens comme moi si tu veux t'y connaître, mais. Je pourrais je pourrais te, te parler des chevaux, tout ça, mais. Non, je peux pas te parler des chevaux, mais je peux te parler de, de ce qui peut tomber à l'hippodrome, tout ça, de les préférences, les lignées de chevaux, les écuries, tout ça. J'ai même pas été en hippodrome. Je connais les, les lignes de chevaux, les écuries préférées quand même. l'échauffement des chevaux, je vois ce il, comment il est le cheval. Quand il tourne comme ça à se présenter, je vois par rapport à la piste, si c'est une piste en herbe, si c'est une piste en sable, je sais quel numéro c'est préférable de jouer. Allez les amis, je vais arrêter. Je suis KO. Je vais arrêter, je suis KO les amis. Ah sinon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Sinon, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est compliqué aujourd'hui, il faut regarder les pronostics de PMU, il faut s'y connaître. Il y a 6-9 peut-être qui vont... Il y a les favoris aujourd'hui qui sont sympas. Il y a 6-9 qui... On reconnaît les 6-9 partout, toute l'année, partout. Il y a des journées qui sont favorables à gagner, je crois que c'est aujourd'hui aussi. Bon, euh, on fait un 2 sur 4 là il y a des belles c'est pas payé euh, faudrait que je revienne en R4 euh, hein, faudrait que je revienne en R4 peut-être c'est mieux payé en R4 tous les jours en Réunion 4 là, vers la Réunion 4 la 5 sur mer à 16h27 c'est peut-être mieux payé mais bah, je sais pas bon les amis bisous hein, bisous bisous à demain, il a personne, mais bon. à demain les amis. Ah je vais pas mettre celui-là. Allez, bisous, à demain les amis. Merci.